Dans le cadre de la sélection du prix Rosine Perrier 2020, je vous présente le roman de Jean-Baptiste Maudet, Matador Yankee, paru aux éditions Le Passage en 2019, 183 pages. Les éditions Le Passage est une maison d'édition indépendante qui compte à son catalogue 200 titres et qui travaille avec environ une soixantaine d'auteurs. Ce roman a obtenu le prix orange du livre 2019. Jean-Baptiste Maudet est géographe, enseignant et il nous entraîne dans son premier roman à la frontière de la Californie et du Mexique. L'histoire est celle de John Harper, qui, pour régler une dette de jeu, accepte de se rendre dans les montagnes de la Sierra Madre pour animer un spectacle de tauromachie. Mais rien ne se passe comme prévu, et pour sauver sa peau, il doit partir rechercher Magdalena, la fille du maire, perdue dans les bas-fonds de Turbona. Tout le roman se déroule sur un fil tendu entre deux cultures, deux mondes, l'Amérique et le Mexique. John, ou Joanne, est né d'une mère mexicaine qui a fui son pays et s'est installée dans la banlieue de Los Angeles et d'un père américain absent. Il a construit sa personnalité autour de deux figures masculines de référence. Robert Redford, l'Américain dont il possède la même blondeur et qui incarne si bien au cinéma la figure du cowboy, et Harper Billy, Né en 1884 et mort en 1941, Matador Américain. John Harper, en fonction de sa position de part et d'autre de la frontière, est surnommé soit Matador Yankee, soit Gringo Torero. Dans la description qui est faite lorsqu'il s'apprête à descendre dans l'arène, on retrouve bien l'influence de ces deux cultures. Harper descendit l'escalier avec sa veste de lumière, au serpent brodé d'or, une chemise blanche, Rentrer dans un pantalon de cow-boy, aux pieds, une paire de bottes. Aux bras, sa cape rose délavée, sur son épaule, son sac, d'où dépassait la poignée de son épée. John incarne une vision nostalgique du monde. Que ce soit les cow-boys ou les toreros, ils sont en voie de disparition, ou plutôt de folklorisation. Dans ce roman, le lecteur va être emballé sur les routes du Mexique, en autocar, en jeep, à pied puis également dans les ruelles de Tiruana. Il va ressentir la chaleur étouffante de ce pays et respirer la poussière des routes. Il croisera également des personnages hauts en couleurs, magouillant en tout genre du fait d'une misère profondément ancrée, rêveur inconditionnel d'une fortune acquise sans travail ni effort. Pour conclure, vous pouvez retrouver l'écriture et les styles de Jean-Baptiste Modet dans son deuxième roman, paru en février 2020, toujours aux éditions Le Passage les humains sur fond blanc. Là, finit le désert, la chaleur et la poussière et place au froid de la Sibérie.